C'est marrant, c'est marrant, je me demande euh, de quoi on va parler, vous avez pas une idée vous Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler euh, des Airpods d'Apple, les nouveaux Airpods d'Apple. A ne pas confondre, comme certains le disent, avec les Airpods 2. Non, c'est pas du tout un modèle qui crée une vraie rupture avec le premier modèle. Ce n'est entre guillemets qu'une simple mise à jour, donc il n'y a pas lieu de les appeler Airpods 2. Donc on parle de la mise à jour des Airpods, les nouveaux Airpods. Alors pour commencer cette présentation, on va faire un petit tour du propriétaire rapidement pour voir ce qui est différent entre l'ancienne version et cette nouvelle version. Bon, on va commencer directement hein, les écouteurs, rien ne change. Les écouteurs restent les mêmes, même plastique, même euh, tout tout est pareil. La seule véritable différence que j'ai pu constater, parce que j'avais les anciens modèles que je n'avais plus au moment du test, et voilà, j'avais quelques souvenirs, en effet, il n'y avait pas sur le boîtier de petites LED qui indique quand les nouveaux AirPods sont en train de se recharger et quand ils sont totalement rechargés. Petite LED qui s'éclaire en orange quand ils chargent et en vert quand les Airpods sont chargés. Sinon, moi j'ai pas vu de différence par rapport à la première génération de Airpods. Le boîtier est toujours très bien fini avec un blanc laqué brillant. Du plus bel effet qui malheureusement dans le temps prendra certainement des micro rayures. C'est un peu dommage. Mais bon c'est très beau quand c'est neuf. Il n'y a pas de problème. Donc on continue cette fois-ci avec les vraies nouveautés de ces nouveaux Airpods. Au menu du jour on a le boîtier recharge sans fil. Bien évidemment si vous prenez le modèle à 229 euros. La fonction, c'est si je vais le dire il va me répondre. Mais La fonction e Siri. Tu vas bien Je vais plutôt bien Florian. C'est bien. Il est sympa. Au niveau des nouveautés, on retrouve la nouvelle puce intégrée dans ces AirPods, la fameuse puce H1 qui, sur le papier ou en tout cas sur le site officiel d'Apple, nous promet une connexion plus rapide et plus stable. On s'arrête là normalement, en théorie, sur le papier, sur le site d'Apple. D'après ces derniers, la connexion sera deux fois plus rapide pour passer d'un appareil à l'autre. Vous savez, par exemple, d'un iPhone un ipad pour écouter du contenu audio le passage entre les deux sera deux fois plus rapide et attention c'est très précis ces nouveaux airpods seront 1,5 fois plus rapides pour la connexion au moment d'un appel ou d'une communication téléphonique génial je suis sûr que votre vie a changé là vous êtes vraiment beaucoup plus emballé là non non au rang des nouveautés on a également d'après ce que dit apple 30% de latence en moins dans les jeux vidéo alors j'ai de comprendre un petit peu, il y avait un petit chiffre un petit chiffre à côté de jeu vidéo, donc il fallait se reporter tout en bas de la page. J'ai de comprendre, en gros, je pense que le son, il n'y a pas de décalage, voilà. Je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer, aucun décalage entre la voix d'un personnage et le moment où ça arrive dans vos oreilles. Voilà, c'est encore moins clair, mais bon. Apparemment, pas réellement de différence en termes d'autonomie. On reste sur une autonomie du boîtier de recharge de 24 heures et jusqu'à 5 heures d'écoute sur les Airpods. On retrouve également la recharge rapide. Vous glissez vos Airpods dans leur boîtier, vous les laissez mijoter 15 minutes et vous avez le droit à 3 heures d'autonomie en écoute audio et 2 heures en communication. C'est que du bonheur. C'est quand même que du bonheur. Voilà, donc là, on a marqué un petit peu les ressemblances et les différences entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. Donc voilà, j'ai testé ces écouteurs pendant plus de 24 heures, vraiment euh, de manière très intensive. J'ai écouté des fichiers sur Apple Music et des fichiers sur le service de streaming musical Tidal qui propose des fichiers en haute résolution. D'ailleurs, à gauche à droite s'affiche, d'ailleurs, je pense que c'est plutôt de ce côté-là, la vidéo où je vous présente le service de streaming Tidal. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça peut vous intéresser. Bien évidemment, vous le savez peut-être, le Bluetooth compresse le signal audio, donc peu importe la qualité du fichier, on sera bloqué à une qualité d'à peu près 330 kbps. par seconde. J'ai perdu la moitié des gens qui regardaient cette vidéo, merde. Donc voilà, j'ai bien testé en long, en large, en travers ces écouteurs et je vais en dégager des points forts et des points faibles. On commence par les points forts. Alors, au niveau des points forts, on retrouve toutes les petites nouveautés bien sympas. La fonction D Siri. Non, j'ai pas besoin de toi. Désolé, je ne maîtrise pas tout à fait l'art de la conversation. Bon, OK. Alors, j'ai aussi une impression de qualité audio supérieure. Par rapport à l'ancien modèle, alors forcément je ne les ai pas testés côte à côte parce que comme je vous l'ai dit, je n'avais plus les anciens Airpods. Mais voilà, peut-être un effet placebo, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'avec cette nouvelle monture, le son est de meilleure qualité. Surtout au niveau de la présence du détail audio, mais également de la scène sonore. Avec une scène sonore extrêmement large. On a l'impression que le son tourbillonne un petit peu autour de soi quand on a les écouteurs. Et c'est assez, assez sympa et impressionnant. C'est toujours un vrai plaisir d'utiliser ces écouteurs. Parce qu'ils sont à la fois confortables, très légers, on les oublie, ce qui rend un petit peu ces écouteurs comme Apple le dit, même si c'est marketing. Magic. Donc voilà, très simple de les utiliser, de les appairer, c'est très bien fait, ça se fait très facilement, très rapidement. Une autonomie toujours confortable, même avec l'arrivée de la nouvelle puce qui pouvait paraître peut-être un petit peu plus énergivore, et au final, non, l'autonomie, en tout cas, n'est pas en deçà des anciens Airpods. Et comme je vous l'ai dit, la finition de ces écouteurs et du boîtier est très satisfaisante, on les oublie facilement, et on a vraiment l'impression que la musique est un petit peu dans notre tête, enfin, c'est... Je, je ne suis pas fou, hein. je, je, je sors de l'asile depuis... Non mais sinon, je suis pas fou, ça va, il n'y a pas de problème. On, on, on se calme. Bon par contre non, on va pas se calmer parce qu'on va parler tout de suite des points faibles selon moi, bien évidemment de ces écouteurs alors on m'appelle pas souvent Dumbo mais c'est vrai que j'ai des oreilles un peu plus grandes que la moyenne enfin, ça se voit pas trop pas trop décollé en tout cas Dieu merci j'ai rien contre les oreilles décollées mais en effet si vous avez un gros conduit auditif voilà, ils peuvent peut-être glisser, surtout quand vous êtes allongé. Voilà, je sais pas, on n'écoute pas tous de la musique debout ou assis. La plupart du temps, on peut être allongé pour se détendre, et écouter de la musique. Et dans ce cas-là, voilà, dans mes oreilles, moi, ça glissait un petit peu. C'est le revêtement des écouteurs qui, parfois, malheureusement, au contact d'un peu de sérumène, je sais, je suis humain, je ne suis pas Dieu. Voilà, ces écouteurs peuvent un petit peu glisser. Du coup, on a un petit peu une sensation de perte, de profondeur au niveau du son, de perte de basse. Voilà, ça peut être un peu le revers de la médaille. La reconnaissance du Dissiri, je vais pas vous le faire la troisième fois, voilà, là, il me parle, ok. Non, non annule la recherche d'un établissement scolaire. Voilà, en tout cas, cette fonction-là rentre parfois en conflit avec d'autres appareils Apple que vous pouvez avoir. J'ai souvent eu ma montre qui répondait à mon appel alors que, justement, je voulais solliciter mes écouteurs. Idem pour l'iPad. Bref, ça peut rentrer un petit peu des fois en conflit. Mais bon, ça, j'imagine que ce sera réglé dans les prochaines mises à jour software. Là aussi, même inconvénient que sur l'ancienne version, ils sont très légers, on les oublie très facilement. Et s'il y en a un qui tombe, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte. Et vu le prix des nouveaux AirPods, voilà... Euh faire attention et très clairement si on veut un petit peu chipoter on pourrait dire qu'on aurait aimé que ces écouteurs soient peut-être un petit peu plus puissants. on a l'impression qu'on arrive un petit peu vite au niveau du volume maximum Mais bon on va peut-être pas s'en plaindre prenez soin de vos oreilles voilà donc je me rends compte que j'ai fait toute cette vidéo avec les airpods sur les oreilles et voilà vous vous rendez compte ça m'a pas du tout gêné j'écoutais pas non plus de la musique hein. je vous respecte un minimum hein, une chose à la fois j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas pourquoi pas à me laisser votre avis en commentaire même si vous avez des questions n'hésitez pas N'hésitez pas à lâcher également un petit pouce bleu, forcément, ça m'encourage, ça fait plaisir. Abonnez-vous, pourquoi pas, à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos. Et puis, bah aussi, on peut se retrouver, pourquoi pas, sur Instagram. Je suis très actif sur ce réseau social et ça sera un, un plaisir de, de converser avec vous. J'espère que ça se dit, converser, sinon je vais passer pour un con. Ça sera un plaisir de dialoguer avec vous. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao